Bonjour, je suis Aimé Kone, responsable marketing au cabinet AMP. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux idées de business à fort potentiel de rentabilité en Afrique. Alors, le premier projet dont je vais vous parler est le projet de l'élevage. Alors, comment je suis arrivé à cette conclusion que c'est un projet à fort potentiel J'étais en coaching avec un de nos clients et ce client-là m'a dit qu'il voulait investir dans l'élevage et il voulait mettre sur le marché des pondeuses et des poulets de chair. Le petit souci, c'est que la plupart des personnes qui vendent des poulets de chair font pratiquement la même chose. Ce n'est pas mauvais en soi mais le problème c'est que s'il vient sur le marché de cette manière il va se retrouver à partager les parts de marché avec ses concurrents qui sont déjà sur le marché il aura des ventes mais il n'aura pas de très très grosse marge il ne va pas vraiment être une entreprise à fort potentiel il ne va pas avoir une grande croissance une grande visibilité donc voici ce que j'ai fait je suis allé sur internet j'ai tapé simplement race de poulet et je me suis rendu compte qu'il y a plus de 100 races de poulet qui existent au monde 100 races de poulet ça veut dire qu'il y a des poulets qui sont différents les uns des autres c'est pratiquement la même chose quand vous prenez un poulet de déchets et puis les pondeuses au début il n'y avait pas les pondeuses il n'y avait pas les poulets de déchets voilà on n'a pas commencé avec ça on a commencé avec ce que les gens appellent les africains c'est par la suite que les poulets de déchets sont arrivés les pondeuses sont arrivés tout ça donc ça ce sont des personnes qui ont décidé d'importer Ceux qui ont décidé d'importer ça au début sont fait de l'argent pendant un bon moment jusqu'à ce que les autres commencent à copier et ça c'est clair lorsque vous mettez un produit sur le marché à l'avenir les gens vont vous copier il n'y a rien à faire mais lorsque vous venez sur le marché déjà vous même avec votre propre différenciation vous avez plus de chances d'avoir un canal ou encore d'avoir beaucoup plus de marché et et puis de pouvoir écouler facilement vos produits. Donc l'idée, c'était de pouvoir trouver parmi ces races de poulets qui existent là, de races de marché, et de sélectionner ce qui pourrait aider les gens ici en Côte d'Ivoire. Lui, il est en Côte d'Ivoire, et les faire venir, bien sûr. Je me suis rendu compte qu'il y a des poulets qui vont jusqu'à à 7 kilos. Donc c'est ce qu'il faut faire. Vous allez remarquer que, par exemple, dans le choix des poulets pour le client, le client cherche toujours ce qui est meilleur pour lui. En faisant venir votre race de poulet, il faudra regarder, mais qu'est-ce que les clients, ils veulent concrètement en fonction des races de poulets dont j'ai le choix. Par exemple, si vous prenez les... Pondeuses, vous allez vous rendre compte que les pondeuses sont plus adaptées aux soupes. Si vous faites de la grillade avec les poulets, vous allez voir que c'est très difficile à manger. Et les poulets de chair sont plus adaptés au Si Vous faites par exemple des soupes avec des poulets de chair, vous allez rendre compte que la chair devient molle et elle commence à écraser pratiquement dans la soupe. Donc, c'est ce que ce client doit faire. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que il y a des vaches, toujours dans le domaine de l'élevage, il y a des vaches qui sont destinées simplement à produire du lait. Il y a des vaches qui sont destinées simplement à produire de la viande. En analysant davantage les opportunités dans le domaine de l'élevage, vous vous rendez compte que vous avez encore Beaucoup à faire en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est à vous d'aller, de faire des recherches, de vous approcher des spécialistes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire davantage, qu'est-ce qu'on peut trouver comme méthode pour pouvoir importer et venir les vendre ici. Mais au préalable, il faut s'assurer que ces produits-là, lorsque vous allez les faire venir, les gens ont vraiment besoin de ce type de produits-là sur le marché ici. La deuxième idée des business, c'est l'agriculture. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des produits qui sont greffés. Au début, on n'avait pas forcément des produits greffés. Il y a des mangues greffées, il y a des goyaves greffées. Il n'y avait pas forcément ça. C'est au fur et à mesure que des personnes ont trouvé cette Techniques là, peut-être ailleurs ou en Côte d'Ivoire, mais qu'ils ont pu les mettre finalement à la disposition des autres personnes. Donc c'est à vous, en tant que spécialiste de ce domaine-là, de faire des recherches. Comment est-ce qu'on peut produire telle denrée à compte saison On vous a dit par exemple qu'on ne peut pas produire peut-être des raisins en Côte d'Ivoire, etc. C'est à vous de faire des recherches. Qu'est-ce qui manque au sol Qu'est-ce qui manque pour pouvoir produire des raisins ici en Côte d'Ivoire Donc c'est à vous de partir chercher, d'aller vers les organismes comme le CNRA, de contacter des experts à l'extérieur, de faire des formations pour pouvoir trouver des méthodes. Il ne pleut pas tout le temps. Nos parents sont confrontés à cela. Quand il ne pleut pas, ils ne peuvent pas aller élaborer le champ quand il ne pleut pas il ne peut pas commencer à mettre les premières sémences en tête c'est à vous de trouver les méthodes comment cultiver en temps de sécheresse voilà c'est à vous de trouver ces méthodes là et les mettre et lorsque vous arrivez à faire cela puisque les gens n'ont pas la capacité de le faire automatiquement vous pouvez vendre facilement vos produits vous avez beaucoup plus de chances de faire de la marge parce qu'en tant qu'entrepreneur c'est de trouver des solutions où les gens n'ont pas pu trouver de solutions à partir du moment où vous arrivez à faire cela vous pouvez avoir de grosses marges c'est ce que je voulais partager avec vous comme idée de business aujourd'hui c'est deux idées de business qu'ils ont encore besoin d'exploitation vous pouvez vous pouvez aller regarder des documentaires. vous tapez sur YouTube documentaire élevage, vous pouvez préciser même le domaine documentaire documentaire agriculture et vous allez dans les différents réglages pour dire vous pouvez voir le nombre de minutes au-delà de 20 minutes. Là, vous avez un documentaire un peu plus complet. Vous pouvez trouver des spécialistes, les contacter par mail, ils vont vous répondre et vous pourrez avoir encore beaucoup plus d'idées. Mais n'oubliez pas au préalable, il faut s'assurer que la technique que vous allez importer est une technique dont les gens ont vraiment besoin ici, dans votre pays ou encore en Côte d'Ivoire si vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc, je termine en disant à ceux qui nous Regarde pour la première fois. Si vous voulez avoir des idées de business, si vous voulez avoir cette capacité à détecter des idées de business rares et des idées de business rentables, je vous invite à télécharger notre livre « Les deux clés universelles pour réussir en entrepreneuriat ». Vous trouverez le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également recevoir toutes nos ressources gratuites, les vidéos des livres comme « stratégie pour augmenter vos ventes » ou encore « Comment réduire de 70% vos charges d'entreprise », etc. On vous les enverra gratuitement dans votre boîte mail. Il suffit simplement de nous dire l'adresse à laquelle on doit vous l'envoyer. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir